شيو المسؤول كأسيف الفاقدة. يوم تقولهم إحنا كنا عملو دين ككلوب ده بعسوش الميديا كلوب ووجود موعد إذا petite branche digital marketing. tu je vous Je pour leur self-branding. Je le un pour Je vous la la c'est euh, euh, utiliser les réseaux sociaux pour euh, leur oui. carrière professionnelle. pour euh, améliorer leur présence sur internet. B. Et euh, sans oublier Excel. Et tu à la Donc de B. Donc, avec ou le premier club de design d'interaction, je crois que tu as UX. C'est un est le de la Donc, l'UX est experience. a chose projet projet de experience, un Donc في العالم مش معروف فخالي في تونس، دونك قادم شوي بشوي، مع عبد الكريم عمل كلوب تونس Interaction Design Association هي موجودة في العالم، ونحن عملنا الـ premier في تونس، وقادم كل مرة نعمل كل واحد شير كل واحد يحكي على الإكس في pour vous faire des événements. prochainement je vais avoir une formation de l'UX. Je vais vous Je ne peux pas changer. Ça va être la vie. Donc voilà, dès que tu tu n'as pas de des événements. Comme le théâtre. Pour exemple on à l'UX. Je fais une Netflix Et fois je série, d'habitude, et deux fois je fais une série. Je المدير كيف وصلنا